Je m'appelle Valentin Maillot, avec Maillot, 70 600 pieds retour. Je suis en grec avec ma mère, Nous avons 60 vaches laitières en lactation, 100% en Un quota d'un peu plus de 700 000 litres de lait. En tout, en surface, on a 154 hectares. Le bâtiment a plus de 1000 mètres carrés sur 4,5 hectares à peu près. Ration complète distribution en robot, forcément, de l'aliment. distribution euh, du fourrage déroulé, C'est ça reste la volonté euh, en libre-service. On est pas réparti en retraite, euh, en janvier 2020. Avant, on travaillait euh, 80 vaches euh, en 2 x 5 en épis. Côté d'œuvre on n'avait plus eu trop de temps. On, euh, on est passé en robot en avril 2020. On nous a libéré un peu plus de temps forcément au niveau de la traite, on a passé 5 heures de temps à traite par jour. Niveau production, on a forcément augmenté un peu parce qu'on a favorisé les, les pics de lactation. On était déjà à 9500 euh, en moyenne par an euh, en salle de traite. Aujourd'hui on est passé à 10 11000. On, on, on dépasse les 11 000 quand ça va très bien. Ça prend 3,5 kg peu près de moyenne, par rage par jour, euh, 2,5 traite on compte le pâturage quand même. C'est vrai que des fois elle traînait un peu quand il était bon. Euh, sinon, en plein hiver, on peut... J'ai déjà vu des trois traites par jour en, en 6 mois moyen, mois, 6 mois de non moyen. 3 traites par jour. Ça marche plutôt pas mal, il faut une bonne fréquentation. On n'a pas de problème de pâtes non plus, les bâtiments sont quand même très aérés, est... tout est libre chez nous, donc elle se débrouille quand même avec notre petite vie.